Bonjour frère et soeur, bonjour Déjà, première chose, c'est que nous avons un serviteur qui est vraiment utilisé par Dieu, ça c'est clair et net. Et ce matin, enfin, depuis euh, le début, il nous a dit au début de l'année que ça allait être une année super euh, particulière et qu'il y avait le euh, Saint-Esprit qui va descendre, même juste en fait, juste quand les gens qui vont arriver, ils vont, ils vont arriver dans la salle, à peine rentrés, ils sont dedans. Donc, et ce matin, il me suis fait penser à la rééditation des habitants, il faut aimer Dieu tout ton cœur. Est-ce que tu l'aimes vraiment bien -ce que, Comment tu l'aimes Est-ce que tu es sincère quand tu dis quoi Seigneur, je t'aime. pardonne mes péchés, est-ce que tu es, es vraiment sincère de tout ça Là, je réfléchis tout le temps, je réfléchis, surtout depuis hier. alors depuis hier, j'ai fait un rêve, mais en fait, j'ai oublié mais un jour je vais vous raconter je vais. Mais je sais qu'il n'y avait pas de valeur de moi. Et ce matin, je suis avec ma femme, alors on marche, parce que la voiture est au garage, on marche pour aller à la gare, et je lui dis... Oh en vérité, euh, moi je n'aime pas beaucoup le temps à parce que tout le temps, euh, le travail, j'ai un bon travail, j'ai un bon poste, ça fait du bien et, et il m'aime beaucoup. Il Donc là-bas, il faisait pas trop mal avec ça. Après suis dit c'est pas possible que je n'aime pas beaucoup le temps à moi, je peux lui dire que je l'aime et tout, euh, si avant je venais chanter tout le temps, maintenant j je n'ai plus chanter beaucoup. Je fais une petite mise au point, je dis, ah, c'est pas normal ça, il faut lui dire, il est quoi donc, euh, comment je peux le dire Parce que je si, si je pense toujours à autre chose, il y a des factures à payer, je pense aux factures, je pense à, ouais, voilà, il faut y aller sur le tous les jours, en fait, donc c'est comme, je pense à la parabole, que prendre du, du sommeur et que la salade, c'est pas nous, c'est bon, <rire> alors, voilà, et après, euh, et alors que je me dis, c'est pas normal, je lui dis, moi, j'appelle ma maman, elle, je lui dis, je vais appeler, je vais pas rendre le de pasteur, je vais lui parler, ça va être 5 minutes, ça va être bref. juste de voir savoir son avis. Et en rentrant, alors, quand je suis à la caméra, je disais, ça m'étonne autant de pays qui sont sous, sous mon dos, plus ou moins, les états de la caméra. C'est tous, tous ces pays-là qui me regardent, parce que je tue, mais tous, si je fais une bêtise, c'est pas bien. Donc, euh, et après. Alors vous prenez comme ça, vous prenez les quantiques, ça, je je ne peux plus, euh, genre, franchement, je suis désolé, j'aime bien la caméra, mais quand je la mes là je me lève Parce que trop souvent, alors, au début, c'est pas d'aujourd'hui, ça arrive, mais ça date il y a trop longtemps, je voulais toujours danser, je disais non, non, Dieu m'a libéré, je suis je danse, je bah, que je crie, je danse, je fais quelque chose, Parce pas possible. Mais comme j'ai la caméra, alors, je me retiens beaucoup, mais là, depuis moi, je ne peux plus j'expliquer. Alors là, aujourd'hui j'ai encore exposé, je ne me peux plus. Et alors, c'est comme si je plus ici, je voulais rester dans un autre monde, j'étais dansé à des ans, j'ai plein de gens, c'est trop bien. Et après, et alors, je me suis mis, pendant que je suis mis à genoux, j'ai prié, je dis, bon, maintenant, Seigneur, de la pour ton Saint-Esprit là, parce que maintenant, je lui demande, si je lui demande, qu'est-ce que je veux Il va aller vers l'exercice, ce pas possible, parce qu'il y a des moments. Alors, je lui monter, je lui demandais bon, parle pour le travail, qu'est-ce qu'on peut faire C'est comme ça. Pas de compromis, mais vraiment, ce que toi, tu veux, c'est que il a parlé, que, ça m'a m'étonné que François-le-Mère a commencé à parler de travail parce qu'il parlait de Timothée, il parlait du gouvernement, après il vient de travail, il a rien à vous couper, il parlait et tout expliquait. Et après suis dit, il faut il... plus de temps, parce que moi, quand je vois, je parle la nuit, de 22h à 5h36, mais quand je viens avant, je n'ai plus beaucoup de temps ni pour Dieu, ni pour ma famille, ni pour ma femme, pour rien, parce que je rentre à la maison les matins, il fait jour, je dors, je ne sais pas quelle heure, après je viens à l'église, je ne suis même pas pour venir à l'église, j'arrive pas encore à l'église, pour rester trois minutes, pour à peine écouter, et j'arrive pour, pour arriver à l'heure au travail, c'est pas normal. Alors, euh, euh, c'est vrai, quand j'étais assis, j'écoutais la parole, je fumais, mais tout le temps de je tête, je dois regarder l'heure, oh non, il va partir à 20h30, il vais partir à 21h, à la fin, je ne suis plus volontaire dans la parole. Je suis plus pressé de partir pour arriver à l'heure au travail que pour écouter. Alors maintenant, je dis, Dieu m'a répondu, et devant vous, le peuple de Dieu, vous voyez le pasteur, tout le monde, moi je suis prêt à habiter, travail monde aujourd'hui, maintenant que et avoir des idées, Parce que je sais que si Dieu a dit fais de le donner tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. Donc d'abord le chercher et après je vais tout ce que je fait. Ouais, okay. J'ai un bon travail, j'ai besoin de rien. Franchement je suis très bien. Mais s'il si faut pour Dieu, je préfère m'arrêter. Je préfère même m'appeler demain la patronne, elle va me dire pourquoi je me pas. »« Ce n'est pas grave de dire moi je sais. Mais je préfère m'arrêter et passer plus de temps dans la maison de Dieu, avec mes frères, à écouter la parole. Et, je sais qu'un jour ça va s'arranger, il n'y a pas de problème. Ils ne crapent pas les pâtures, il n'y a pas de problème les se Ils sont bien, ils mangent. Moi aussi, je mangerai, pas de soucis. Okay. Okay. Voilà, je vais les témoigner.